Euh, déjà, je voulais vous faire participer. Qui a déjà utilisé IOH TDB Levez la main. Donc, oh, ouais, ça fait une dizaine. Ok. Euh, je me présente rapidement. Je suis back-end développeur. Ça fait 7 ans à peu près que je, je travaille dans, en Python. J'ai travaillé qu'en Python. Je travaille pour Doolit. Euh, on fait de la génération de prospects intentionnistes. On fait du sémantique, de la, du machine learning. Enfin, d'autres personnes que moi. On a des microservices, c'est un peu comme tout le monde. en Python 3.5, on a plus de 100 serveurs. Et on est pas mal de développeurs back-end. Ça, c'est le slide qui dit PyCon FR démarre c'est le premier talk que vous. OK, enfin le deuxième en fait. Et euh, c'est historiquement la façon qu'on avait d'exécuter ici la coroutine qui s'appelle PyCon FR, tout au bout, la droite, en bas. C'était comme ça qu'on exécutait les coroutines, c'est le truc qu'il fallait savoir. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, puisqu'il suffit de faire euh, asyncio.run.pyconfr. Quand j'ai fait les slides, euh, c'était à jour, mais maintenant, euh, c'est un peu passé. Mais c'est toujours le cas en Python 3.5 et Python 3.6, ce qui est probablement ce que vous allez utiliser. Donc, contrairement à d'autres talks que j'ai vus, moi, j'ai pas envie de dire que iohttp, c'est... C'est performant, c'est le cas, c'est performant, ça peut être performant. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu chez Async.io et surtout à IOSTTP, c'est que c'est facile à utiliser. Et c'est ce qui souvent, en fait, euh, les gens sont assez surpris, ils disent oui, c'est compliqué, c'est de la synchrone, etc. Mais en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est quand ça a été développé à Async.io et, et, et à IOSTTTP, ça a été développé pour rendre la synchrone utilisable ou simple si vous préférez. Et je pense que c'est réussi, c'est un pari réussi dans le sens où c'est beaucoup plus facile qu'utiliser qu Twisted, par exemple. Euh, J'ai mis une petite euh, citation, enfin une petite, je l'adore. C'est euh, « Les choses simples doivent être simples et les choses complexes doivent être possibles. » Et je pense que ça colle parfaitement à Async.io et à iohttp. Donc juste pour revenir sur Async.io, pour moi il y a deux aspects, enfin trois aspects importants. Les deux premiers, c'est qu'on euh, fait de la programmation asynchrone, donc il euh, y a des, des comportements concurrents qui ont lieu, c'est-à-dire il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, pour le dire simplement. Ça, c'est un, une chose qu'on ne pouvait pas faire avec Flask. Avec Flask, on, on traite une requête euh, l'une après l'autre, alors que dans iOSTTP et Async.io en général, on peut faire plusieurs choses en même temps. Et c'est le code des séquentiels, ça, c'est vachement important. On évite euh, les callbacks, on évite le code imbriqué. Enfin, euh, ceux qui ont de l'expérience en JavaScript, avec les fonctions anonymes, euh, doivent connaître ça. En Python, on a moins le problème avec Twisted, mais on n'a plus du tout le problème avec euh, AsyncIO, parce que le code est séquentiel. Des fois, j'entends euh, impératif. Mais euh, le vrai terme, c'est séquentiel. Quand je dis séquentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de callback. Je ne sais pas si c'est clair. Le troisième point, qui est aussi important, c'est une, un, une faiblesse de d'IoHTTP, c'est que vous allez avoir, allez avoir plus de latence. Donc euh, Par exemple, euh, moi, dans mon domaine, on a, on a, un, comment dire, on a une pratique qui s'appelle le real-time bidding. C'est-à-dire qu'on... On paye, enfin on paye. On vote pour afficher des pubs en real time, et donc en fait ça, ça marche pas très bien avec puisque puisqu'il répond plus lentement. Donc IOHTTP c'est un framework de développement web, il fait client et serveur. L'objectif des slides qui vont suivre c'est de démystifier un peu IOHTTP à AsyncIO pour au moins que vous ayez eu que vous ayez déjà vu ça une première fois, et ça vous serve, si possible, de, de référence. Donc d'abord, un, un une première chose, pourquoi j'ai choisi IOHTTP C'est parce qu'il n'avait pas l'API Flask. Je ne suis pas hyper fan de l'API Flask, pour les raisons suivantes. Le... Enfin, j'aime bien IOHTTP parce qu'il ne suit pas l'API Flask. Il n'y a pas de global et euh, je sais pas vous, mais moi, j'ai eu beaucoup de mal avec les globales et les singletons sur des bases de code de, de différents domaines. Pas de magie à l'import. Pareil, ça, c'est Django et Flask qui font, font ce genre de choses. C'est pénible. Alors, euh, le truc, c'est que sur un petit projet, ça fonctionne bien, mais sur les gros projets, ça marche mal. On a des bugs où on passe des heures à les chercher pour rien. Et un dernier truc, c'est les applications nestées. Je dis des fois récursives. Et dans ce cas, euh, c'est un, un bug, je trouve, dans Django, c'est qu'on ne peut pas imbriquer les applications. Elles sont toutes définies de façon plate et on ne peut pas avoir de dépendance entre les applications sauf si on le fait à la main. Et ça, ce n'est pas encore utilisé dans IE HTTP. Il n'y a personne qui en profite, mais c'est déjà bien de pouvoir le faire. Premier élément, l'API L'API euh, HTTP. C'est un peu plus compliqué que request, donc il y a du code. Je ne sais pas si vous voyez bien. Euh, Qu'est-ce qui est le plus intéressant bah, là, la première ligne de la fonction, ça, ça sera fait dans le projet, donc vous ne la ferez pas en fait au final, mais dans le, vous en avez besoin si vous utilisez Python par exemple. Et c'est les deux lignes suivantes qui sont, enfin les trois, trois lignes suivantes qui sont importantes. Et comme vous voyez, on utilise async with et async with ici. Et ici, on utilise await. Comme j'aime bien dire, le code asyncio, c'est euh, du code euh, classique euh, séquentiel dans lequel on va saupoudrer, enfin, on saupoudre un peu euh, de mots-clés async await. Donc, il y a les mots-clés async await qui apparaissent. Mais au final, si on regarde cette fonction-là, ça ressemble à du code qu'on aurait écrit avec request. Le serveur. Donc il y a une partie serveur, il y a une partie client. Comme ça, vous n'avez pas à chercher euh, un peu n'importe où euh, le client et le serveur. C'est tout embarqué. Euh, là, bon bah là, il n'y a pas grand chose à, à dire. C'est un hello world. Euh, Qu'est-ce que. Bon, y a, pas, ça c'est un exemple hyper simple. J'ai un autre exemple qui utilise la fonction que j'ai définie précédemment. Et là, comme vous pouvez voir, c'est un, une fonction async. La fonction que j'ai définie précédemment, elle est aussi async, donc pour l'appeler, j'utilise await. Il me renvoie l'IP, et là, je retourne euh, une réponse euh, texte simple. Ça ressemble beaucoup à du... Moi, je trouve que ça ressemble à Flask, même si c'est pas Flask. Enfin, c'est facile de, comp... de, de comprendre le code, même si on n'a pas lu la doc. Euh, la, ça, c'est la feature qui m'a fait bouger vers IOHTTP, en fait. C'est euh, la facilité de créer des websockets. Bon, il y a pas mal de code, j'attends pas que vous lisiez tout ça d'un coup. Hum, pour, euh, ça, vous, ça peut vous servir de référence si vous souhaitez faire des websockets. Et euh, hum, voilà, vous pourrez le relire plus tard. Cette slide, c'est pour vous, pour la relire chez vous. En gros, euh, c'est les trucs... Euh, qu'on cherche dans la doc tout le temps quand on veut faire un, une API REST, par exemple Où est-ce qu'on trouve euh, les singletons Les singletons, ils sont dans l'app, en fait, qu'on a défini euh, précédemment. Il y a les commentaires, mais on ne les voit pas ici. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Bon, Avec ça, vous pouvez résoudre 90 des problèmes, pour les API REST, en tout cas. Les traces On m'a beaucoup parlé des traces Pour moi, c'est un non-sujet dans Async.io, mais j'en parle quand même. Les trace-back ressemblent à des tracebacks euh, en classique Python. Il n'y a pas. Euh... En fait, ce qui se passe souvent en, en programmation par callback, c'est que la traceback est coupée. Parce qu'en fait, euh, vous allez demander au noyau, enfin au noyau, au, à l'event loop de rappeler votre fonction. Et quand elle est rappelée, en fait, elle n'a pas le contexte, la call stack, qui l'a appelée, qui, qui a mené à l'exécution de cette callback. Dans AsyncIO, ce n'est pas le cas. J'ai pas mis d'exemple de traceback parce que c'est plus compliqué à lire euh, comme ça en live. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les tracebacks, il euh, n'y a pas de problème avec les tracebacks. J'espère avoir démystifié euh, AsyncIO et HTT IOHTTP, vous avoir donné l'envie d'essayer. Je ne pense pas que ce soit la solution à tous les, vos problèmes, mais moi j'ai beaucoup aimé euh, utiliser IOHTTP et AsyncIO. Euh, là, je vous ai mis quelques URL. Euh, la première URL, je pense c'est la plus importante. C'est euh, comment développer en Async.io. Les URL suivantes, c'est des projets, euh, dont certains projets à moi. Je vous laisse regarder ça. Un dernier message. Euh, je, travaille, donc je vous disais, je travaille chez Doolid, On recrute, donc euh, si, si vous cherchez un job, venez vers nous. Et enfin... Si vous avez des questions... Ah, j'ai fait hyper vite. <rire> si vous avez des questions... C'est beaucoup de questions. <rire> ouais, peut-être. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Je répéterai la question. Merci.